Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour le secret d'aujourd'hui. Comment faire du yoga quand on ne peut pas bouger Souvent, on me pose la question Didier, euh, j'ai eu un accident, j'ai vraiment trop mal au dos, je ne peux pas faire de yoga. Et je leur dis mais vous oubliez les trois diamants, les trois diamants, la respiration, la méditation, la relaxation. Ça va vous permettre de faire non seulement du yoga, mais probablement le plus important du yoga, qui est gérer sa respiration, et son calme alors commençons dans l'ordre la respiration je vais vous mettre dans la description juste au dessous de cette vidéo plusieurs respirations que vous allez pouvoir pratiquer même tout à fait immobile assis debout allongé respirer profondément va vous permettre de vous recentrer et de préparer la méditation c'est la deuxième étape méditer là aussi je vous mets dans la description un lien pour une courte méditation que vous pouvez faire assis assis sur une chaise ou en tailleur adossé à un mur. Et notre troisième diamant, la relaxation, que vous pouvez faire sur le dos. Je vous mets là encore dans la description juste au-dessous la vidéo qui vous guidera pour une relaxation tout à fait apaisante. Combien de temps faut-il consacrer à ces diamants Minimum une minute chacun. Trois minutes au total. Vous allez me dire, mais ce n'est pas suffisant. C'est toujours suffisant de commencer par un peu. C'est toujours mieux de faire un peu que d'espérer faire énormément. Et ne pas le faire. Je vous rappelle que vous pouvez trouver beaucoup plus d'informations encore dans mon blog et dans mon guide offert, si vous ne l'avez pas encore, profitez-en, le yoga Ma Clé Bien-être, où je vous dévoile tous mes secrets pour vivre heureux sans stress avec un yoga facile. Pour le télécharger, vous allez encore une fois dans la description et je vous envoie automatiquement par mail avec plaisir. Allez, posez-moi vos questions sur les trois diamants, je vous y répondrai très volontiers. Et pensez à vous abonner, c'est là, à liker, à partager si ça vous a plu et si vous pensez que ça peut bénéficier à ceux qui vous sont chers. Allez, on se revoit juste après. A bientôt.